C'est Jojo Laprix pour les blagues, bon, en mode vampire. Hein. Euh, C'est un vampire qui quitte sa victime. Il dit quoi Merci beaucoup. <rire> <Hey> <rire> C'est un Oh là C'est <rire> deux fantômes qui discutent. Il y a un fantôme qui dit Attention, il y a ton mouchoir qui, euh, qui tombe. Le il dit mais non c'est pas mon mouchoir c'est mon fils Pourquoi Cendrillon est mort euh, à Mimi Parce que son tampon s'est transformé en citrouille Euh c'est deux sorcières qui... Euh, euh, non euh, je veux dire c'est là les Celle -là. Euh, que celle-là Qu'est-ce qui tombe euh, le jour d'Halloween La nuit. Euh... Euh... Pourquoi les sorcières ne portent-elles euh, portent pas de culottes pour avoir une intérêt sur le palais euh... euh... Mettez que de la fuite Mettez un pouce si vous aimez. Mettez